Salut les j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Allez, aujourd'hui on est sur une intervention de frelons asiatiques. Piqûre sur la cliente, piqûre, je le dis. Piqûre, donc on va faire attention. Euh, je vais vous montrer où est placé le nid. Et après, je vais m'habiller, traiter comme d'habitude. Donc on est là à la maison. L'entrée est là-bas. Ici, un garage. Et ici, vous avez ce petit tonneau-là en fer rouillé, et en fait vous regardez au-dessus la dame elle a mis euh, elle a mis un petit saut pour boucher l'entrée parce que les frelons sortaient par le haut sauf que maintenant les frelons sortent par le trou les trous qu'il y a en bas en fait et en règle par celui-là donc qu'est-ce qui va se passer eh bien, il va se passer que moi je vais enlever ce saut je vais enlever le, le chapeau de dessus et on va à mon avis trouver le nid donc il va avoir de l'attaque ça c'est sûr et certain mais ça fait partie du jeu donc je m'habille et je vous dis à tout de suite. Allez, c'est parti pour le combat. Allez, on va aller voir ce nid de frelons. Tranquille Ross. On va ouvrir ce petit capuchon, lever le seau. Ah. Aujourd'hui c'est pas trop chaud, c'est nickel j'allume l'autre caméra allez j'enlève le saut ah oui ah oh, quelqu'un a ouvert la, la sortie tout ça Vous voyez, il y, a du monde. Là, il y a du monde il y a du monde il y a du monde il y a du monde voyez le nid je sais pas si vous le voyez mais il est accroché à côté du couvercle on va préparer le produit parce que là il va avoir de l'attaque On va y aller dédé. On a accès au nid. Ouais, très très très dangereux. Ah. Bien entendu, on va le remettre en place et ben avant tout on va voir s'il y a des larves à l'intérieur. On voit bien qu'il y a des larves. Voilà, une petite attaque classique, très, très dangereuse. Comme je dis, piqûre sur le client. Allez, on remet le couvercle et on laisse agir. Là on va s'éloigner, faire attention, ah, j'ai mon truc qui est tombé Voilà Bon allez, je vais m'éloigner de, de là Je vais devoir faire attention parce qu'après je vais retourner chez le, chez le client Donc là il faut laisser les frelons rentrer dans le nid Donc là il va me suivre jusqu'à la voiture, là je ne suis pas très garé, très très loin Donc il va falloir que je fasse très attention Alors on va attendre un peu j'entends. Je vais enlever le pulvée. Hop, j'en ai vu un devant moi. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à liker, à mettre un petit commentaire. C'était une petite intervention rapide, mais voilà. Mais rapide, mais un nid encore très dangereux avec piqûres sur, sur le client, je le répète mais faites attention, on va et vient d'un point fixe c'est très très très important et vous avez vu, ils se mettent n'importe où Allez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt les DD. Quoi T'es pas abonné à Dédé Frelant Alors dépêche-toi de t'abonner avant que je m'énerve